J'ai un peu réfléchi, pas trop longtemps, et je me suis dit que j'allais te faire une vidéo à toi, Tony. Euh, je t'ai contacté pour un objectif bien précis, qui était celui de voyager sans peur, euh, parce que c'était une envie profonde, et tu m'as tout de suite dit oui. Tu m'as dit oui dans un moment un peu particulier, puisque euh, tu as accepté de m'accompagner, de me coacher, une semaine avant le confinement. <rire> Alors, c'est un peu fou, mais, euh... mais voilà, les, les choses se sont présentées comme ça. Une semaine avant le confinement, on se dit, ok, d'accord, <rire> je vais te coucher, tu vas voyager. Ah, j'ai fait un grand voyage. J'ai fait un très grand voyage, euh, un très grand voyage durant ce confinement. Euh, un voyage avec moi-même, euh, qui a été très tumultueux. Et... Euh et je dirais euh, dans lequel tu m'as brillamment accompagnée. Euh, je te l'ai dit, je l'ai ressenti, euh, que tu étais euh, disponible, et je t'ai remercié pour ça. Tu as été rassurant, tu as été ultra présent. Je savais que je pouvais te joindre à n'importe quel moment, je le savais, je, je sentais que je pouvais compter sur toi, et ça a été le cas. Et tu as été ultra soutenant. J'avais besoin de quelqu'un qui me tienne la main durant ce voyage. Et euh, tu n'as jamais lâché la mienne. Donc, euh, merci à toi. Et euh, je suis moi-même surprise d'être un peu émue en te faisant la vidéo, tant mieux. <rire> ça sera gage d'authenticité. Euh, Et pour, euh, du coup, puisque j'ai donné l'objectif euh, et parler de ton coaching, bah, euh, merci à toi, cher coach, puisque euh, en sortant de ce confinement, euh, mon envie de voyager euh, euh, est toujours aussi forte, voire plus. Et c'est surtout que euh, euh, la peur n'est plus au rendez-vous. Je pense que j'avais besoin de faire un voyage euh, euh, où je me sentais... Euh, sécurisé et, et c'est ce que tu as fait. Donc, euh, plus de peur, grande envie. J'avais euh, des envies et tu entendu les besoins. Voilà, je crois que je peux pas mieux dire. Euh, merci. Merci pour... Euh, <rire> si je devais énumérer, je pourrais dire ton professionnalisme, mais j'ai envie... Je t'avais déjà fait un retour autre. Merci pour tout. Je te recommande plus, plus, plus. Salut.